Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler euh, d'une fonction qui s'appelle l'occlusion ambiante Ambient Occlusion en anglais qui va permettre de rajouter des ombres partout où euh, bah, les simples lumières de verre ne suffisent pas à ajouter Alors c'est notamment utile dans les, dans, pour, pour les petits détails dans, dans les petits objets, les interstices et les recoins d'une pièce dans lesquels il y a toujours un petit peu d'ombre, vous pouvez regarder autour de vous, même en plein jour, il y a toujours des petits, un petit peu d'ombre dans, dans, dans les angles, qui sont dus ben, simplement à la physique, hein, vraiment de, de la réflexion de la lumière, et qui, que l'occlusion ambiante va nous aider à simuler assez rapidement et ajouter du, du coup du, du réalisme à nos, à nos rendus. Alors il y a deux manières de faire ça, euh, et d'abord je vous montre ce qu'est l'occlusion ambiante, alors j'ai fait deux rendus, un avec et un sans, voilà, pour vous montrer, ça c'est sans occlusion ambiante, donc on voit ici un petit chalet avec donc des, des, des, des planches de bois ici horizontales, on devine les ombres, hein, on les voit même sur le côté, mais regardez quand je rajoute une place d'occlusion ambiante, ce qui se passe, c'est que je vois beaucoup plus les détails, hop, sans occlusion, avec occlusion, alors notamment sur les angles de fenêtre ici c'est flagrant, hein. on voit vraiment la différence, hop. Donc l'occlusion ambiante, c'est ça, ça va nous permettre de rajouter des détails là où euh, ben les, les, les lumières de verre ont du mal à en ajouter des, des, des détails d'ombre. Euh, ça, quand on rajoute ça sur une, une passe normale avec du diffus, ben, ça nous rajoute des ombres dans les dans les, dans les interstices. Euh, si on les enlève, on va vraiment perdre en réalisme. Alors je vous montre comment ça, ça se passe. Et donc comme je vous le disais, il ça, ça, y, a, y a deux manières de régler ça dans Verre. Et, euh, et même avant avant de, de s'intéresser à ça, je vous, je vous rappelle que euh, je propose dans la description de la vidéo pour les débutants et débutantes, ceux qui veulent s'y mettre avérer, et bien un petit euh, une formation vidéo gratuite. Il suffit d'entrer votre mail et votre euh, et vous avez accès tout de suite à, à la vidéo euh, à, la, à la vidéo de formation d'initiation. Ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne là, cet editor ici, comment on ajoute des lumières, des matériaux, euh, comment on règle la caméra, etc. Au moins dans les grandes lignes, et puis vous serez capable de faire vos premiers rendus. Pour les autres, eh bien, on va commencer à s'inquiéter, à, à, à non pas à s'inquiéter, mais à s'intéresser aux bah, au détails, hein, aller un peu plus loin dans, la, dans, la, dans le réalisme, avec l'occlusion ambiante justement. Et la première manière, c'est une manière assez automatisée de le faire. Je vais venir ici sur l'engrenage, je vais déplier la partie de droite, Là, je vais aller dans la Global Illumination, et je vais activer ici le petit bouton, qui est euh, Switch to Advanced Setting, donc euh, réglage avancé. Je clique et j'ai ici Ambient Occlusion qui apparaît, il suffit de l'activer. Donc déjà là, elle est activée telle que moi, je l'ai. Je vous viens de vous la montrer, j'ai rien réglé de plus. On peut néanmoins régler le rayon, radius, de. Bah, donc c'est la largeur un petit peu du, de, de l'ombre. Hein. Et en dessous, occlusion, amount, son niveau, donc c'est l'intensité. Moi j'ai laissé par défaut, mais rien n'empêche de bouger tout ça, peut-être regarder ce que ça donne. C'est la première méthode, assez automatique, et qui va directement incruster sur le rendu, qui va faire, mettre l'occlusion dans le rendu. Maintenant, si je veux l'occlusion séparément, dans une couche séparée, je vais pouvoir faire des render éléments, des passes de rendu. Alors, qu'est-ce qu'une passe de rendu euh, Pour ceux qui ne savent pas, ne fuyez pas tout de suite. C'est super intéressant, en fait. Ici, quand je suis dans ma fenêtre de rendu, le frame buffer, tel qu'on l'appelle, cette fenêtre, j'ai une liste, ici, RGB color, donc c'est mon rendu. En dessous, quand je déplie, j'en en général la couche alpha. Alors là, ma couche alpha est pleine, en général, bon, je pourrais avoir l'horizon dedans, enfin... Et je peux avoir d'autres couches ici, je peux avoir une couche de réflexion, ou je, je vais avoir de rendu que les reflets, je peux avoir une couche de, de réfraction, je vais avoir que la transparence, une couche de, de profondeur de champ, de, et, et donc une couche aussi d'ambiante occlusion. Alors comment j'ajoute des passes C'est très simple, je viens ici sur l'asset editor et je vais sur le, le signe ici, euh, qui ressemble un peu à des calques entassés. je clique dessus, et je peux rajouter donc des éléments de rendu. Donc nous, on va s'intéresser à Extra Texture ici. Donc je clique sur Extra Texture. On voit que j'ai donc une couche d'Extra Texture qui se rajoute ici. Et cette couche, ça nécessite d'être un petit peu paramétrée. Donc je déplie. J'ai un aperçu de ce que ça peut donner. Donc on voit déjà que ça ressemble à ce que je veux. Puisque ça génère un petit peu des ombres dans les recoins. Mais dans Texture, je vais cliquer sur l'encart qui est vide ici. Et je vais ajouter une map de dirt. Ici même. Et là, on voit tout de suite que... Il a compris que je voulais une couche d'ambiante occlusion donc il me, il me donne un aperçu de ce que ça va donner et je peux régler donc la largeur un petit peu de, de le, le, le radius et puis encore la couleur le, ah, je peux régler plein de choses la couleur globale l'intensité etc donc moi je vais laisser un peu comme ça je vais pas régler plus et je vais commencer à lancer donc un rendu ici et on va voir ce qui se passe tout de suite, c'est que dès que le rendu se lance, ici je vais plus avoir deux couches, mais je vais avoir ma troisième couche. Alors d'ailleurs je vais venir dans ma caméra, Tac, pour venir d'un peu plus près. Je lance le rendu, on va voir que j'ai une couche supplémentaire, qui est la couche extra texture, et c'est juste l'occlusion ambiante qui va être rendue dans cette couche là. Je mets sur le calque, j'attends un petit peu que le rendu progresse, et puis on va voir tout doucement voilà, se dessiner la couche d'occlusion ambiante, alors où je ne vais avoir que, le, que les petites ombres. Cette couche, une fois qu'elle va être terminée, je vais l'importer dans Photoshop ou dans n'importe quel autre logiciel que vous pouvez utiliser pour faire du compositing ou des retouches photo. Enfin bon, euh, euh, moi j'utilise Photoshop, c'est le logiciel le plus répandu, mais euh, l'avantage c'est qu'ils fonctionnent un peu tous pareil, ces logiciels-là. Et donc si vous utilisez un autre, ça sera exactement pareil. Je vais laisser euh, le rendu se terminer en accéléré, là je vous passe le, le détail. Et après je vais sauvegarder toutes les couches et les importer dans Photoshop. Donc à tout de suite voilà le rendu est terminé alors je vais me faire un dossier que je vais appeler ambient Oc. Oc allez à Oc. le clic dedans j'appelle ça euh, je sais pas moi à justement comme ambient occlusion et je fais enregistrer maintenant j'ouvre photoshop alors, je ferme ça parce que j'avais fait des essais avant je viens sur le bureau je vais chercher le mon fichier qui s'appelle à euh, qui est là et dedans je retrouve mes trois couches, l'alpha qui, euh, qui est pas utile pour le moment, et là haut et l'extra texture. Alors là, j'importe ma couche de, de, de diffus de couleur. Et je vais y ajouter maintenant par-dessus hop, la couche d'ombre. Hein, d'ambiance occlusion qui est là. Et on voit que j'ai deux calques du coup. Et pour que celui-ci se fonde sur l'autre, je le place au-dessus et je viens ici. Euh, dans les modes de fusion des calques, le passer en produit Ce qui va faire que, voilà, hop, ne reste que, vous voyez, là je passe en normal Tout ce qui est blanc, quand je passe en produit, ça disparaît, tout ce qui est noir ou gris, ça reste Donc il reste que les ombres Et je vais pouvoir régler ici si c'est trop fort Et eh bien par exemple, je suis à 100% d'opacité de mon calque, ben, je vais mettre, euh, je sais pas, 50% Et les ombres qui sont un petit peu plus douces Je vais zoomer un petit peu dans les angles ici Voilà ce que ça donne et rien ne m'empêche après de créer un petit masque de fusion sur ma couche et de venir faire disparaître là où ça me dérange. Hop. Et déjà ici je veux pas de et de gommer ici et là on peut vraiment tout paramétrer. Me dire que de l'ombre d'occlusion je ne veux pas sur les piliers par exemple donc je viens et je vais la retirer ici voilà hop. hop. On fait vraiment ce qu'on veut avec l'image, on fait vraiment ce qu'on veut avec la couche, donc c'est la manière la plus, euh, bah, la plus malléable de faire, de faire des couches de rendu différents. Alors c'est un petit peu plus long, mais si vous avez le temps et vous avez l'envie de faire des jolis rendus, bah, c'est ce qu'il faut faire. Alors, vous pouvez faire ça avec des couches de, de des passes de d'occlusion, comme de réflexion, comme de, de réfraction. Enfin, on peut faire plein de choses super sympa avec ça. D'ailleurs, je pense faire une petite vidéo sur le compositing avec, euh, avec ce que pour SketchUp, faire différentes passes et puis voir à quel point on peut obtenir des images maîtrisées à la fin Alors dites moi dans les commentaires ou, ou même contactez moi en direct pour me dire si vous avez de, de, envie de ce genre de formation ou même si vous avez d'autres idées hein. je, je suis preneur euh, donc j'espère que vous avez appris quelque chose en regardant cette vidéo euh, je vous en prépare une ou deux autres un peu courtes comme ça qui vont pour moi assez vite à faire et qui j'espère vous apprennent quand même deux trois trucs et puis, je vous dis donc à très bientôt. Prenez plaisir à faire des rendus, à faire des, des jolies images. Et puis, on, on, se re, on se retrouve très vite. Voilà, à bientôt.